Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter quelques assets totalement gratuites et je vais vous présenter ici la première qui s'appelle Shift Move qui est euh, ici euh, distribuée par Alex, alors je ne vais pas savoir dire son nom, Zveredwick euh, en fait qui est une asset assez sympa parce que ça va vous permettre de cloner très facilement vos objets. Alors on va tout de suite voir comment ça fonctionne dans Unity. Alors, me voilà dans Unity avec un simple cube où j'ai mis une petite texture aux couleurs de la chaîne. Et là, on peut voir que bah, c'est une extension éditeur, donc j'ai un petit dossier Shift Move ici, mais peu importe. Alors, comment fonctionne euh, bah, cette Asset Elle est très simple. Je vais reculer parce que sinon, ça va être compliqué. Je vais appuyer sur la touche Shift de mon clavier et je vais prendre le manipulateur de mon cube. Et là, miracle, j'ai un deuxième cube qui est en fait, mon cube est cloné en le déplaçant. Quand je lâche ça, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre avec ici des possibilités, le Move Delta avec les coordonnées X, Y et Z et ici format qui me permet de nommer ici mes clones alors j'ai aussi un bouton create et cancel alors cancel ça va me permettre évidemment d'annuler la dernière opération et si ici je clone ce cube voyez j'en ai deux si je fais create vous pouvez voir que les deux vont se sélectionner et maintenant je clone deux cubes voyez que si je fais ça maintenant je sélectionne mes quatre cubes et voilà et ainsi de suite, je vais pouvoir comme ça euh, créer euh, bah, autant de cubes que je veux. Alors je vais les déplacer ici, voilà. Et je vais refaire ça parce que je ne vais pas en faire tant que ça quand même. Mais vous pouvez voir que maintenant, voilà, euh, alors pardon, je vais hop les mettre ici. Et vous pouvez voir que maintenant, j'ai bien ici euh, tous mes cubes qui sont euh, sélectionnés. Alors ça peut être vachement utile si vous devez utiliser beaucoup de, de, de cubes ou d'autres formes. D'ailleurs, ça fonctionnerait euh, avec des sphères, avec des modèles 3D. Mais on peut voir que c'est une asset qui peut vraiment avoir son utilité. Voilà. Donc ça, c'est la première que je voulais vous présenter. Alors la prochaine asset est assez sympa, c'est 3D Sci-Fi Kit Starter, qui est encore une fois complètement gratuite, qui est un décor en fait de, de vaisseau spatial, on va dire un petit peu futuriste, science-fiction, et ça vous permet vraiment euh, bah, de prototyper un jeu, ou pourquoi pas l'utiliser dans vos jeux en la modifiant un petit peu, évidemment il y a des préfabs. et euh, on peut voir que c'est vachement sympa. Alors ce qui est en plus très bien, c'est que vous pouvez voir que ça pèse que 38 mégas, donc c'est relativement léger. Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne dans Unity. Alors, une fois l'asset importé, vous avez ici bah, le, le détail ici du level, vous pouvez voir. Donc, c'est modulable, vous pouvez les, les reproduire, c'est des préfabres, on peut voir avec des rooms. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les prolonger. Alors, évidemment, ici, on voit un petit peu le, le tour, hein, on, va, on va tourner en rond, en fait, on peut, on peut voir qu'on a pièces ici qui ne, qui ne correspondent pas mais euh, on va voir que c'est assez sympa alors évidemment on peut euh, rentrer à l'intérieur et voir ce qui se passe voilà donc on peut voir ici euh, bah, que c'est assez bien fait malgré tout on a ici un beau décor qui est assez sympa allez c'est parti on part ici directement en Maximize on Play et on va regarder ce que ça donne donc me voilà ici dedans, pas de souci. Alors on peut voir ici que l'éditeur a mis une petite publicité, c'est assez sympa. Et sinon on peut voir au niveau, euh, je vais accélérer un petit peu, mais on peut voir qu'au niveau euh, du décor, c'est quand même vachement bien fait. Alors c'est assez répétitif, mais en tout cas euh, ça peut servir d'une bonne base pour un jeu. Pour ceux qui ne font pas de modélisation, on peut voir que c'est quand même très très très bien fait. Donc me voilà ici dans la pièce qu'on a vue euh, où il n'y a pas de sortie. Et évidemment tout ça est modulable, donc vous pouvez utiliser euh, les rooms et euh, les couloirs pour en faire quelque chose de bien plus grand qui peut être très sympa la prochaine asset peut vous être très utile si vous développez un jeu et que vous avez beaucoup de choses à faire il se peut que vous oubliez des choses Mais cette petite asset va vous permettre de créer une liste de rappels. alors on va tout de suite voir dans Unity comment ça fonctionne vous pouvez voir qu'elle est très légère c'est un simple script et vous allez voir que son utilisation est très simple alors une fois la l'asset intégrée dans Unity, il suffit de créer un game object qu'on va renommer ici par exemple euh, chose à faire, à faire tout court. Je vais ajouter un composant ici qui est euh, to-do list, donc vous pouvez le voir qui est un simple script et là euh, bah, ça opère. Donc je vais pouvoir nommer cette liste euh, chose à faire et évidemment ici je vais pouvoir écrire corriger les bugs de mon jeu. Je vais pouvoir ajouter euh, autant d'items que je veux comme ça, par exemple je pourrais écrire aussi s'abonner à la chaîne UPLN voilà petite note d'humour euh, donc ici vous avez euh, plusieurs possibilités vous avez ici vous voyez une petite liste avec bug euh, actif euh, pour changer un petit peu ici ce que vous êtes en train de faire si vous n'avez pas terminé euh, et fini voilà vous pouvez le passer en vert évidemment vous pouvez déplacer ici euh, dans la liste et vous pouvez supprimer tout simplement en cliquant ici sur yes et euh, vous avez même la possibilité de trier donc vous pouvez voir que ça peut être bien utile quand vous avez des jeux comme ça et que bah c'est vrai que ça prend du temps bah, ça peut être utile d'avoir une petite comme ça liste euh, plus plutôt que de l'écrire à côté dans un bloc-notes ou sur des feuilles papier, bah de l'incorporer directement dans la scène. En plus, l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre directement dans la scène concernée. Donc ça peut être bien utile. La dernière asset que je vais vous présenter s'appelle Virtual Camera for Unity et c'est la version light. Mais rassurez-vous, il y a déjà pas mal de choses bien sympathiques. Alors c'est développé par Jasper Drey et vous allez voir qu'elle va être très utile. Alors d'autant plus que c'est 32 kb donc c'est vraiment très léger. Alors c'est composé de plusieurs préfabs de caméras que vous allez pouvoir utiliser. Je vous propose de vous en montrer une ou deux dans Unity tout de suite. Alors une fois l'asset récupéré depuis l'asset store, vous avez un dossier VCUL pour Virtual Cam Unity Lite, et vous avez un dossier démo, préfab et script, et évidemment ce qui va nous intéresser c'est les préfabs. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai mis un petit plane vert avec un cube blanc dessus, tout simplement pour vous montrer quelques-uns des préfabs, vous allez voir je vous laisse découvrir les autres, on va commencer par la, la drag camera. donc comme on peut voir c'est une vue du dessus tout simplement. Euh, et on va avoir ici la possibilité tout simplement de se déplacer euh, avec la souris et du fait aussi avec le doigt si vous êtes sur un smartphone comme vous pouvez le voir alors évidemment vous avez des propriétés ici comme le drag euh, speed Donc je vais passer par exemple à 11 et là on va avoir une vitesse beaucoup plus rapide de déplacement comme vous pouvez le constater et j'ai même la possibilité d'inverser le mouvement regardez hop je vais dans l'autre sens voilà donc ça peut être assez sympa, vous pouvez voir que c'est des scripts de caméra euh, qui sont euh, pas forcément simples à développer. Et là, ça marche tout seul. Donc on va supprimer le drag et je vais vous montrer euh, une autre caméra, euh, tout simplement l'Orbit Cam. Et je vais vous laisser vous découvrir les autres. Donc l'Orbit Cam, c'est pas mal non plus. Ça va vous permettre en fait, de faire orbiter votre caméra euh, selon euh, un transform, selon un, un, un objet. Donc là, regardez, je vais pointer ici euh, mon cube. Voilà. Et euh, bah, je vais ici choisir en target tout simplement le cube. Je vais le glisser dedans et j'ai d'autres possibilités, vous voyez. Mais on va déjà lancer la scène pour voir ce qui se passe. Et là, on va voir que ma caméra orbite bien autour de mon cube. Vous pouvez le voir, ça fait une rotation autour de mon cube Bon voilà, ça peut être utile aussi euh, Plutôt que de le scripter Vous avez pas mal de choses, vous avez les smooth follow euh, En 3D, en 2D, les fameux scripts Que vous connaissez qui suivent le personnage euh, Des RTS caméras, des RPG caméras Et vous avez aussi la fly caméra Qui permet en fait à la manière d'un D'un player euh, FPS Je veux dire de, de voler là euh, dans les airs Et d'avancer et de reculer Voilà. Donc je tenais à vous présenter euh, bah, Ces quelques assets qui sont bien sympathiques J'espère en tout cas que ça va vous plaire, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait euh, et puis surtout abonnez vous abonnez où euh, on est de plus en plus euh, prochain objectif euh, 6000 abonnés pour le moment on est à dépasser les 5000 je vous en remercie encore parce que tout ça c'est grâce à vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye